Quand on a créé celle-ci à La Rochelle, on a toujours eu la volonté d'avoir une entreprise qui partage et qui s'insère dans des actions positives. Et je pense notamment au sport, mais pas seulement, on a aussi des actions envers l'environnement. Tout tient d'abord de l'ancrage très fort qu'Alain et moi avons avec le territoire de La Rochelle. Dès le début, nous avons toujours eu un accompagnement très fort personnalisé avec les acteurs économiques de l'agglomération de la ville de La Rochelle qui font tout pour dynamiser leur territoire et c'est vrai que sans eux celle-ci ne serait pas aujourd'hui cette magnifique aventure qui est la nôtre et quelque part on s'est dit voilà grâce à eux on était tout petit on est devenu maintenant un peu plus grand on a fait un choix au départ de la voile qui paraît évident puisqu'on est une société sur un port en, en, près de la mer donc, euh, donc voilà et d'ailleurs ça s'est projeté au-delà puisqu'on a lancé le, le projet de la Fresh Startup Cup qui est la régate euh, qu'on organise tous les ans. C'est aussi à nous de porter maintenant cette belle aventure sur son beau territoire c'est vraiment un territoire dynamique, qui est un territoire qui l'a toujours été, qui historiquement a toujours eu une ouverture par la mer, avec un port de commerce très dynamique, un port de pêche et également un port de plaisance qui est le plus grand en Europe euh, sur la côte atlantique. Et donc c'est cette dynamique-là euh, qu'on souhaite montrer à travers celle-ci initiative. Dans cette ville, il y a un pôle de voile qui est très important, avec des champions, des futurs champions olympiques, euh, on défend bien sûr cette, cette volonté, cette détermination à aller plus loin. C'est ce qui fait aussi la force des équipes de celle celles-ci au quotidien. Et c'est surtout de dire à toutes les startups, voilà, si vous voulez vous implanter dans un beau territoire avec beaucoup de facilité de transport, et eh bien, venez à La Rochelle. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a fait Celsi Initiative, parce qu'on est très fiers avant tout d'être Rochelais. Ça reflète euh, l'image de ce qu'on veut donner en termes d'entreprise, mais aussi en interne, par rapport à nos équipes, euh, de, de pouvoir les mobiliser leur présenter des projets. Ça nous fait tous rêver, euh, de, de, de, éventuellement, qu'il y ait un bateau, celle-ci, sur le Vendée Globes, la route du Rhum, la Coupe de l'Amérique. Enfin voilà, on ne se pose pas de limites, comme on ne s'en pose pas d'ailleurs sur celle-ci en termes d'entreprise, en, on espère aller le plus loin possible. Bah, C'est pareil pour celle-ci Initiative. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à cet aspect sportif. Celle-ci Initiative, ça va plus loin que ça. On soutient une entreprise, une association qui s'appelle Un Toit pour les abeilles qui en fait, finance des ruches chez des apiculteurs. Et donc il y a deux ruches, celle-ci, qui nous envoient à peu près 100 pots de miel par an et on est très content de faire ça. C'est vraiment le sens de celle-ci, voilà, Il y a une belle initiative, on a un coup de cœur, on accompagne.